Il y a tellement de choses indescriptibles qu'on peut dire, il euh, faut vraiment vivre le moment pour, euh, pour savoir vraiment ce qu'on veut. On, si on ne le sait pas avant, on vit ce moment et on le saura après. Déjà, avant, je ne sais pas si on pourrait quali me qualifier de timide, mais en tout cas, j'ai évolué. Que ce soit au niveau, euh, niveau du marketing, au niveau euh, des projets futurs et aussi au euh, niveau de mon comportement. En sortant de ce week-end, euh, déjà, je vais progressé, bah, largement plus progressé, euh, etc. Comme à, à, pr à la première tournée 110, j'ai évolué, j'ai changé. Et là, je encore plus changé, euh, encore plus allé de d'avant Franck Nicolas, c'est vraiment quelqu'un de super, vraiment. Euh. Au début, la première fois que je l'ai vu, on ne peut pas croire d'office euh, ce qu'il croit des débuts. Mais lorsqu'on poursuit, qu'on regarde, qu'on apprécie, on se rend compte que ce qu'il parle, c'est vrai, c'est intense.